Salut les astros Aujourd'hui on va faire un petit bricolage. Ce que je vais vous présenter, eh c'est mon gabarit de forme pour euh, les planètes. Donc je peux faire la planète euh, Jupiter, Saturne, et puis Mars et Vénus. Alors on sait très bien que euh, Jupiter est aplati au pôle, hein, par rapport à son équateur, hein, ainsi que Saturne, pareil, hein, un peu aplati au pôle, et puis donc euh, Mars et Vénus par contre... Bon, c'est une belle une belle sphère donc je me suis fabriqué des gabarits donc c'est un gabarit qui a été fabriqué dans un carton euh, à chaque fois que je le sors pour faire euh, mes gabarits et eh ben euh, j'ai un peu peur de, de, le, de, de le déchirer hein, ou, ou de le perdre hein. ça me permet donc voilà de faire de jolis gabarits de planète ok et ben ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser mon imprimante 3d pour me faire un gabarit plastique donc euh, la matière ce sera du PLA, et puis ce sera beaucoup plus résistant beaucoup plus solide on va de ce fait mesurer la distance donc du diamètre interne au niveau des pôles on est à 50 donc au niveau des pôles on est à 51 Ensuite de l'équateur 54,5 mais je crois que mon gabarit c'est un petit peu déformé on doit être à 54 pour saturne on va dire qu'on est à 27 et puis pour euh, l'équateur, on est à 29. Celui-là, je le connais par cœur. C'est un rond euh, de 30 sur 30. Voilà, allez, on passe tout de suite sur l'ordinateur. Et eh bien voilà, les amis, on est sur Tinkercad. Tinkercad, c'est un petit logiciel qui est gratuit euh, et qui se trouve sur Internet directement sur internet vous créez votre compte sur tinkercad.com hein, l'adresse elle est là ici et puis euh, vous créez un compte et ce qui veut dire que quelle que soit la puissance de votre ordinateur et c'est là que c'est intéressant vous n'avez pas besoin d'une carte graphique pour faire de la 3D une carte graphique, une grosse carte graphique n'importe quel PC peut aller sur Tinkercad il faut, il faut juste un navigateur et une connexion internet et c'est le serveur de Tinkercad qui va tout calculer. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Tinkercad, c'est gratuit. Donc, allez-y. Donc ici, je me suis créé un compte. Et puis, euh, voilà. On va créer une nouvelle conception, tout simplement. Voilà. On va ouvrir le plateau de construction. Donc, on va construire notre, euh, notre gabarit. Hein allez. On va tout de suite commencer par euh, bah, créer euh, la plaquette, hein, donc une plaquette de 100 sur 100 mm, hein, donc 10 cm sur 10 cm. Je vais prendre un cube. Alors un cube, c'est une plaquette. Hein, il suffit de l'aplatir et de l'allonger. Voilà. Ici, je vais mettre donc 100 et ici la même chose, 100. Voilà. Et je le place sur mon plan de construction. Bon, il est beaucoup trop haut. Hein. Il fait, euh, là, ici, euh, hauteur 20, donc 2 cm. C'est quand même énorme. Ma plaquette, euh, ma plaquette voilà, très fine. Hein. Je vais en faire une de 3 mm. 3 mm. Donc, je vais cliquer ici sur la hauteur, ici, et je vais la modifier. 3 mm. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, je vais me mettre déjà comme ça. Et je vais percer trois trous avec les cotes qu'on a prises tout à l'heure. Hein. Donc, je vais prendre un, un cylindre. Donc ici, vous avez des cylindres euh, zébrés, gris, hein, transparents presque. C'est ce qu'on appelle des, euh, des formes de perçage. Donc, un cylindre de perçage. Hop, je le prends et je le pose ici pour Jupiter. J'en prends un autre pour Saturne j'en prends un autre pour mars et vénus et pareil je vais en modifier les côtes et les côtes on les a pris tout à l'heure avec le pied à coulisses donc j'ai pris ma petite feuille de tout à l'heure alors on a pour jupiter hop au niveau des cotes on a 54 pour la cote l'équateur de jupiter et on a euh, 51 51 pour le pôle voilà je vais replacer mon disque de jupiter au bon endroit voilà donc il faut utiliser uniquement la partie grise la partie grise c'est le dessous la partie bleue c'est le dessus on est en 3d on est en vue 3d donc c'est un petit peu bizarre hein, mais regardez si je bascule vous allez vite comprendre donc c'est bien le, le cercle gris hein, que je vais prendre alors par contre si je zoome vous allez remarquer que le cercle gris il n'est pas tout à fait c'est pas vraiment un cercle c'est des parties de segments hein, ce qu'on appelle une quadrature plus il y aura de segments là ici j'en ai euh, j'en ai 20 vous avez ici le paramètre côté. Donc, le paramètre côté, c'est le nombre de côtés de votre cercle. Donc, plus vous allez l'augmenter, là, ici, je vais l'augmenter. Je vais le mettre au maximum 64. Et vous allez vous apercevoir que, ici, j'ai un meilleur cercle. C'est ce que je vais utiliser. Hein. Si je veux pouvoir faire un gabarit pour pouvoir dessiner, il vaut mieux quand même que j'ai un maximum de, euh, de quadrature au niveau du cercle. Et eh bien, je vais faire la même chose pour Saturne. Vous voyez, ça, ça c'est vite, hein, finalement. Pour bon, Saturne, on a euh, 29 pour l'Équateur, hein, 29, et puis on avait donc, une cote de 27 pour le Pôle. Voilà, et puis, pareil, je vais monter le nombre de côtés. Voilà, mais ça, ici, je bah, suis 30, 30, hein. Voilà, 30, 30, 30, 30, et le nombre maximum de côtés. Moi, voilà, je vais me mettre bien comme il faut, je vais mettre ici Jupiter, je vais mettre marseille ici, Saturne, je vais mettre ici. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que... Le bas du cercle de Saturne le bas de Jupiter, le bas le bas de Jupiter hum. soit au niveau. Et puis, je descends peut un petit peu Mars. Voilà, ici. Martimaux. Ok, maintenant, on va écrire... Euh, bah on, on va écrire Astronomie à la lunette, et puis Jupiter, Saturne et autres. <cười> Pour ça, c'est très simple. Je vais utiliser... Là, je vais quitter les formes simples et je vais aller dans les textes et nombres. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser les lettres hein, parce que ça va être long à faire. Je vais utiliser directement le générateur de texte ici ok donc je vais voilà mettre mon texte ici pour commencer je vais écrire up donc je clique ici sur la boîte hein, c'est une petite boîte de texte euh, elle est chiante parce qu'elle se désactive de temps en temps on a l'impression qu'on qu est en train d'écrire mais en fait on n'écrit pas donc astronomie Je vais descendre le tout un petit peu plus petit. Voilà qu'il a à peu près la, la bonne taille hein, au niveau de la boîte de la, la boîte, la petite plaquette. Voilà, Hop. par contre, il est vachement haut. Je sais pas si vous avez vu, il est vachement haut donc ça va dépasser vachement. Donc, euh, ma plaquette elle fait 3 mm d'épaisseur. Je vais faire un texte de. 4 mm donc ça va dépasser de 1 mm allez peut-être mettre et euh, peut un peu plus on va peut-être mettre euh, euh, 4,5 allez 4,5 donc au niveau de la hauteur 4.5 ok et puis quand j'ai fait ça je n'ai plus qu'à le glisser voilà, je le glisse ici sur la plaquette. Ouais, il dépasse juste de 1 mm5 Donc astronomie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller. Et hop, avec les petites flèches du clavier. Je vais le descendre ici. Je préfère utiliser les touches du clavier parce qu'avec la souris, je risque de le perdre, de le perdre et d'avoir du mal à le récupérer. Donc astronomie, à la lunette. Voilà, c'est pas mal. Contrôle C, contrôle V, contrôle V. J'ai déjà capturé Je vais en et je vais cliquer. Jupiter, voilà. Super. Voilà, je mets bien dessous. OK, CTRL-C, CTRL-V. Je mets juste ici, ici je mets Saturne. Saturne. OK, CTRL-C, CTRL-V. Et puis je vais mettre ici, ici, ici, voilà. Je mets bien en dessous. Pas trop connu sur le bord, voilà, hop. Et j'ai donc autre. Voilà. C'est l'exemple. Donc il un petit peu celui-là, voilà, hop. Il faut un peu peu petit. super voilà on a quasiment terminé maintenant il faut percer hein, donc les, les trois trous de perçage que j'ai fait ici il faut maintenant percer la plaque rouge hein. donc pour ça c'est très simple on va prendre euh, nos formes on va prendre toutes les formes on va tout prendre hop on prend tout et puis euh, on va utiliser la fonction regrouper peut utiliser aussi le raccourci Ctrl G. Et puis en regroupant tout, on va faire une seule pièce, ce qui va faire en fait le perçage. Voilà, j'ai cliqué. On attend, c'est en train de calculer. Roulement de tambour. Et voilà, c'est fait. Voilà qui est fait. Nos gabarits sont super. Et... Ouais, franchement bien. Franchement bien. Ouais. Voilà, maintenant on va le sauvegarder, alors ici il m'a mis un titre euh, un peu bizarre, hein. il choisit des titres au hasard, hein. donc Epic Turning, tu, Turning je ne rien dire, donc ici je vais mettre donc Gabarit Planétaire, voilà qui est mieux, hop et Puis il suffit simplement et eh bien d'aller dans, dans, dans, dans, dans, hop, tableau de bord Tinkercad. Donc, on va ici sur le petit logo Tinkercad. Hop, on va revenir sur notre tableau de bord. Voilà, et normalement, on a notre pièce qui est en train de se charger. Voilà, elle est là. Alors, on peut on, on peut aller voir les, les options, donc notamment les propriétés. On peut laisser une petite description euh, des balises pour euh, en balise on peut mettre astronomie je vais peut-être pas mettre en majuscule Voilà, astronomie quand on décrit les balises au mieux éviter de se mettre euh, en majuscule pourquoi il va pas astro astronomie ah oui j'oubliais le s <rire> forcément voilà astronomie on peut même mettre astro dessin si on veut voilà on va le partager hein, pas à faire et puis au niveau de la licence on va prendre une non commerciale déjà j'ai pas envie que les gens fassent du commerce avec euh, Non commercial alors cette licence permet à d'autres utilisateurs de remanier, ajuster réutiliser votre travail des fins non commerciales dans la mesure où votre nom est mentionné, et qu'ils proposent leur nouvelle création sous les mêmes conditions de licence. Voilà. Gratuit chez gratuit. Il n'y a pas de raison. Et j'enregistre les modifications. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un logiciel qui va, qui nous a permis de créer des pièces en 3D. Maintenant, chaque imprimante a son propre langage. Hein, et euh, la pièce que nous avons créée ici sur Tinkercad, eh c'est une pièce, on va dire, internationale, hein, elle peut être utilisée par tout le monde, tout le monde peut la télécharger et ensuite par contre il faut la mouliner un petit peu dans un dans un logiciel qui va nous permettre de euh, ensuite l'utiliser sur une imprimante en particulier, j'ai une Creality Ender euh, 3 hein, donc il faut que j'utilise ce logiciel pour adapter cette pièce qu'on vient de faire pour Mac Reality Ender 3, ça s'appelle un slicer, ou en français un trancheur. Alors on va aller tout de suite voir ça, pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais le télécharger, pour ça je vais cliquer sur mon, euh, ma création, et je vais la télécharger. Donc je vais télécharger le modèle au format STL, pour pouvoir l'utiliser soit sur un service externe, c'est à dire... Des, euh, des gens qui, euh, qui ont des sites internet euh, sur lesquels on peut envoyer euh, la pièce à fabriquer ils le fabriquent et ensuite ils vous l'envoient hein, par courrier c'est un service d'impression 3d ou alors si on a sa propre imprimante 3d on va utiliser également un format stl voilà ça va m'ouvrir normalement voilà. la rubrique téléchargement alors j'ai déjà créé un, un dossier des prints hein, voilà, dans téléchargement 3d print ok et puis hop normalement je bouge ma tête voilà gabarit planétaire point stl voilà j'enregistre ok je vais ouvrir mon trancheur donc mon slicer mon slicer c'est ultimaker cura 4.8 c'est euh, le slicer le plus euh, utilisé hein, quasiment, c'est un slicer gratuit, voilà, mon petit slicer, voilà, donc il est déjà euh, intégré sur mon ma Creality Ender 3, ensuite je vais aller cliquer ici sur le petit dossier pour les télécharger ce qu'on vient de faire, voilà, donc téléchargement 3D Print, hein, c'est déjà paramétré comme ça, je vais cliquer sur hop, mon fichier voilà, STL qu'on a récupéré ok voilà c'est nickel et ensuite je vais cliquer sur le petit bouton qui se trouve là en bas c'est slice hop alors voilà ce qui m'a calculé c'est un, un gabarit qui fait donc euh, il va, il va me falloir 2 h et 18 minutes pour l'imprimer, hein, c'est long, hein. l'impression 3D c'est très très long. Il m'a calculé également le grammage de plastique PLA que je vais utiliser, donc 17 grammes de PLA, et puis euh, donc ça me calcule 5,77 m hein, au niveau de la bobine. Je vais faire Save to File, et puis il me l'a mis dans, le... dans un code qui s'appelle le G-code. OK le G-code, c'est ce qui va être reconnu par euh, mon imprimante. J'enregistre. Alors, il suffit simplement ensuite de le mettre sur une petite clé USB. Hein, euh, et puis, d'aller brancher tout ça là-haut sur l'imprimante. Allez, on y va Voilà, les amis, notre astrobricolage 3D est terminé. Euh, je laisse le fichier de ma plaquette planétaire des gabarits planétaires là sous la description de la vidéo. Il n'y a plus qu'à télécharger le fichier STL. Je le mets également en point OBJ. Vous pouvez le télécharger pour l'imprimer sur votre imprimante 3D. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à à lui transmettre ce fichier pour qu'il vous l'imprime ou alors au dernier recours vous pouvez aussi aller dans un fab lab pour l'imprimer ou simplement bah, l'envoyer chez un professionnel qui lui va vous l'imprimer et va vous l'envoyer voilà les amis la séquence est terminée à bientôt